Nous allons maintenant voir les impacts des troubles de la fonction auditive dans la vie quotidienne et dans la vie relationnelle des élèves. Alors, on, je vous disais au début de ce module qu'un certain nombre d'élèves avec une surdité pouvaient présenter aussi des troubles vestibulaires et du coup, cette déficience vestibulaire associée va entraîner notamment des des problématiques au niveau des déplacements ou de l'installation de l'élève. Alors, la première chose quand on est à ESH, c'est de s'assurer que l'élève est bien installé. Alors, par exemple, il peut aussi être possible de proposer, en lien avec les collectivités territoriales, du mobilier adapté pour ses élèves. Par exemple, il est préférable que l'élève puisse bénéficier, par exemple, d'un siège avec des accoudoirs pour pouvoir assurer une bonne stabilité. Dans tous les cas, il faut aussi s'assurer que les pieds de l'élève puissent bien toucher le sol pour que justement il n'ait pas de sensation de, de déséquilibre lié à ces problématiques vestibulaires. Pour des plus petits, il arrive parfois, je pense notamment en maternelle, qu'on propose aussi l'utilisation par exemple au coin regroupement d'un rehausseur de voiture pour qu'il ait justement des accoudoirs à moindre, à moindre coût. Euh, un autre type de mobilier adapté, vous le voyez sur la photo, le, le bureau qui est présenté, il y a une découpe, euh, ça permet effectivement une meilleure posture de l'élève pendant qu'il est en train de, de travailler. Alors en parlant de, de posture justement, il, il faut aussi être assez souple quand on accompagne un élève avec des troubles de la fonction auditive dans, dans sa posture physique. Souvent l'élève aura tendance peut-être à, à tenir sa tête avec ses mains, à s'appuyer fortement sur, euh, sur le, le bureau. Et même, on peut le voir aussi dans les déplacements, on verra que l'élève aura tendance souvent à être très près des murs, hein, à proximité de, de, du mur pour pouvoir là aussi euh, maintenir un, un meilleur équilibre. Donc il faut accepter toutes ces postures euh, qui vont l'aider euh, dans ses déplacements et dans son installation. Un autre point de vigilance aussi, c'est l'accompagnement, je parlais des déplacements, l'accompagnement dans le, dans le couloir. Hein, où là il va y avoir en plus des mouvements d'élèves qui vont être parfois, qui peuvent être aussi très anxiogènes pour certains élèves parce qu'ils ont vraiment cette sensation de ne, jamais être, euh, de ne jamais trouver leur équilibre et donc le mouvement en plus peut devenir anxiogène. C'est la même chose pour certains élèves en, dans la cour de récréation qui vont préférer rester à proximité d'un adulte ou alors qui vont rester assis euh, de peur effectivement de, de tomber. Euh, même chose aussi quand on accompagne l'élève lors des activités d'EPS. Hein, tout ce qui va être euh, glissé, roulé, tourné, euh, va être complexe pour cet élève en raison euh, du coup de ses problématiques vestibulaires. Au niveau de ses relations sociales, euh, il est important de voir que parfois, en raison des difficultés qui vont être liées à la communication, hein, euh, les élèves qui ont des troubles de la fonction auditive peuvent développer des comportements problèmes. Alors, quand je dis comportement problèmes, c'est l'idée que ces élèves peuvent avoir des difficultés à certains moments comportementales qui vont les amener, par exemple, à se replier sur eux-mêmes, à s'isoler. Hein, à se couper euh, des interactions avec les autres, ou à l'inverse, on peut aussi voir des élèves qui vont développer des comportements agressifs, parfois violents, en lien avec euh, ces difficultés de, de, de communication. Alors, il est important quand on est euh, à l'essage de cet élève, d'être vraiment attentif à tout changement de comportement, hein, qui signifie... Que l'élève est, est en difficulté. Et puis aussi, il faut voir que souvent, ces problématiques de, euh, comportementales, elles peuvent être liées, elles peuvent avoir comme origine une fatigue. Hein, un élève qui aura fait des efforts de concentration toute la journée va être réellement fatigué et, et parfois ça peut déclencher euh, des difficultés comportementales. Alors, il faut être vigilant pour proposer régulièrement à l'élève des pauses afin qu'il puisse effectivement euh, éviter de se retrouver dans un état de, de fatigue trop important à la fin de la, de la journée. Et puis, ce qui va être important aussi, et ce qui fait partie de la mission des, des AVSH, c'est aussi de sensibiliser l'environnement aux besoins de l'élève. C'est-à-dire aussi euh, d'expliquer aux autres quels sont ses besoins et, et quelles sont les, dire, les solutions pour que cet élève puisse interagir davantage et de manière adaptée avec les autres élèves de la classe.